Bonjour à tous, Donc Quentin et moi on travaille chez Oui SNCF et plus particulièrement on a travaillé à l'amélioration de la web perf. et aujourd'hui on va vous raconter comment on s'est organisé et quels challenges on a rencontrés depuis le lancement du projet début 2018 jusqu'à aujourd'hui et quelle est notre vision pour l'avenir sur ce sujet. Donc si on revient un petit peu en arrière, avec, en faisant un peu d'histoire, en fait on se rend compte qu'en 2014, on avait une connaissance globalement sur la vitesse et sur la webperf. On n'était pas trop mal classé dans le classement du JDN, qu'on regarde souvent pour se comparer aux pères du marché. Et si on fait un coup d'accélérateur en fait, début 2018, bah, quand on regardait les classements du JDN, on avait bien chuté. Et donc on s'est rendu compte que notre homepage par exemple en 3G mettait environ 12 secondes à se charger. Et que quand on allait fouiller dans les verbatim clients, ce qui ressortait le plus, c'était des verbatim comme euh, « "saram", c'est nul, le site est très lent ». Et donc on s'est dit qu'il y avait un problème et qu'il fallait vraiment qu'on adresse ce sujet, mais on ne savait pas trop euh, comment se lancer et par quoi commencer, comment s'organiser. Euh, la façon dont on va vous le présenter, c'est euh, nous, on s'est rendu compte qu'il y avait un modèle qui fonctionnait plutôt bien chez nous et euh, qui euh, s'applique plutôt bien aux différentes phases d'un projet, qui est euh, un, le modèle « Genesis to Commodity ». L'idée c'est de regarder les différentes phases avec les, phases avec les résultats associés et en fait les phases de, la phase de genèse qui est la phase de préparation est plutôt flat et au fur et à mesure qu'on va avancer le projet, on va accélérer sur les, sur les résultats jusqu'à arriver à une phase plutôt flat une fois qu'on a atteint la, la vision cible. Du coup, quand on a, une fois qu'on a identifié le sujet, comment se préparer et comment se lancer sur le sujet de la perf donc euh, nous, la, la première démarche qu'on a eue euh, pour se préparer justement à, à se lancer sur ce sujet-là, euh, bah, on a commencé en fait, bah, on ne voulait pas réinventer la roue, donc euh, on s'est dit bah, on, allait, on va aller voir des acteurs du marché qui ont déjà mis en place euh, un projet d'optimisation. Euh, et donc par rapport à ça, on a rencontré bon, bah, bah, plusieurs grands sites e-commerce euh, et on a essayé de dégager un peu les différents aspects qui peuvent être intéressants et selon... Euh, Selon nos problématiques aussi. Euh, et donc, il y avait un, déjà, on a dégagé deux aspects forts, euh, donc, enfin, un aspect, on va dire, organisationnel, euh, donc, qui est où on a eu en fait deux types d'organisations différentes. Euh, donc, le premier, c'est plutôt un mode centralisé, euh, où en fait, on va avoir bah, une team de dev euh, qui va avoir euh, son budget, et qui va travailler les optimisations de, de perf et qui va bah, du coup euh, avoir sa roadmap, euh, avancer dessus et en fait euh, aller sur chacune des pages euh, du site euh, et optimiser euh, la webperf. Donc ça, ça a comme avantage bah, d'avoir une vision claire, de savoir où on va, d'avoir une roadmap, des objectifs clairs. Euh, mais d'un autre côté, ça veut dire aussi qu'on n'a pas euh, d'acculturation, de, de en fait, la culture de la webperf n'est pas diffusée. Et en plus de ça, il faut des devs qui soient quand même... Euh, assez calé parce qu'on euh, peut avoir différentes technos sur un site et du coup bah, voilà, donc il, faut, il faut aussi des gens qui, qui puissent toucher un peu à tout. Euh, L'autre modèle, c'est un modèle plutôt décentralisé, donc c'est plutôt un modèle qu'on trouve euh, sur euh, euh, des sites euh, qui sont plutôt organisés en feature team, donc euh, une équipe fait une feature. Euh, et donc là euh, ce qu'on avait vu comme modèle c'était plutôt bah, une dilution de la responsabilité en fait des, des devs de chaque team qui sont porteurs du sujet qui vont acculturer chacun dans leur équipe et ça a pour avantage bah, que technologiquement déjà ils sont calés sur, bah, sur la technologie qui est utilisée sur leur domaine donc ça forcément c'est un gros plus et en plus c'est pérenne aussi parce qu'il n'y a pas de truck factor On, les devs du coup sont chacun des relais en fait de la, de la culture webperf et donc ça, c'est quand même un gros plus. Euh, donc voilà, nous, euh, par rapport à ça, on a, on en fait, on a créé, on va dire, une sorte de core team euh, qui était pluridisciplinaire. Donc on a pris des gens euh, qui, qui travaillaient sur le CDN, d'autres euh, qui étaient développeurs front, euh, d'autres qui étaient UX. Euh, euh, d'autres sur le monitoring euh, et euh, on a regroupé toutes ces personnes là euh, pour lancer le sujet mais dans un objectif d'acculturation à terme donc d'avoir plutôt un modèle décentralisé parce que chez nous en fait on est euh, organisé sous forme de feature team donc c'était plus logique d'aller euh, là-dessus arrive euh, du coup euh, une fois cette préparation faite une fois cette core team montée euh, on, on arrive sur une phase de montée en compétences euh, et donc là, on ne sait pas forcément par quoi commencer, donc euh, voilà, il faut se poser pas mal de questions. La première chose, euh, c'était de, de se fixer des ambitions. Et quand je parle d'ambition, c'est par exemple, euh, est-ce qu'on veut s'améliorer en termes de communication Donc simplement, être, ça peut être assumé de se dire, on veut juste être meilleur sur les classements du JDN par exemple. Euh, on peut avoir aussi d'autres objectifs qui seront sur de l'expérience client. Ou encore, ça peut être, euh, par exemple, booster le SEO, euh, on peut trouver une corrélation avec le SEO. Euh, et en tout cas, ce qui est très important, c'est d'être vraiment clair là-dessus, parce que derrière, ça, toute la stratégie d'optimisation va en découler, en fait. Et l'organisation, euh, comment on va pousser les devs, etc. Et donc, une fois qu'on a ces ambitions, euh, on va se définir des objectifs, et quand on parle d'objectifs, du coup on parle métrique et donc outils. Euh, nous quand on a commencé on avait zéro outil là-dessus. Euh, on avait juste des moniteurs qui permettaient d'avoir un temps de chargement complet d'une page. Euh, donc ça traduisait pas du tout l'expérience client en fait. Et du coup on a dû, bah, pareil, faire un benchmark sur tous les outils du, du marché. Euh, et, euh, et déjà aussi on s'est rendu compte qu'il y avait deux composantes en termes de monitoring. Donc la partie synthétique qui est là, on va recréer l'expérience d'un user artificiellement et on va faire euh, de manière répétée, tous les jours, toutes les heures, euh, un type de profil sur un type de navigateur, etc. Et donc ça, ça va nous permettre d'avoir un référentiel déjà et c'est mieux d'avoir un référentiel interne euh, parce qu'on va poser nos objectifs dessus et il ne faut, bah, voilà, faut, faut pas se changer de tous les jours d'outils de, de, de mesure sinon on ne s'y retrouve plus. Et Surtout quand qu'en perf, chacun a un peu sa manière de, de calculer donc ça peut, ça peut différer entre les outils. Donc voilà, ça, ça sert de référentiel et ça sert aussi d'analyse pour les devs parce que on a un même environnement, du coup on fait une map, on regarde avant après et on peut voir bah, qu'est-ce qui a changé et euh, quels sont les impacts. Euh, L'autre composante, c'est la partie RUM, donc Real User Monitoring. Euh, et donc là ça va être plutôt de l'exploratoire puisque en fait ça se base sur du tracking, donc en fait on est vraiment sur euh, savoir ce que les vrais clients euh, de nos, sur nos pages euh, vont avoir comme expérience. Donc là euh, euh, il vaut mieux pas se poser des objectifs sur du RUM parce que c'est très changeant, je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure le talk sur le run de Wikipédia, mais justement, en fait, c'est très compliqué de faire des corrélations et de suivre dans le temps, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent jouer en, faveur, en notre faveur ou en notre défaveur. Euh, par exemple, ça peut être le fait qu'une voilà, mise à jour d'OS, euh, si ça se trouve, ça sera plus rapide, et du coup ça va changer complètement nos mesures, en fait on n'a rien fait sur, la, sur les pages, donc, euh, voilà. donc le rum c'est plutôt pour l'exploratoire, connaître ses clients, avoir des arguments aussi, parce que quand on sait que voilà on a une population de 3G principalement, bah voilà il vaut mieux, euh, la WebR c'est quand même important, euh, et euh, aussi un autre truc, ça peut être servir d'alerting éventuellement. Parce qu'il y a des cas par exemple où euh, on voyait les équipes back qui nous disaient il bah, n'y avait aucun impact sur la perf parce qu'au côté back ça marchait très bien et en fait nous on, on arrivait et puis on disait bah, en fait non, là il y a un problème là, euh, sur le front, en fait il euh, y a les temps, de, les temps qui s'envolent, il euh, faut faire quelque chose quoi. Euh, voilà, donc euh, une fois qu'on a défini ça, bah, on a pu commencer à faire nos devs, euh, premières optimisations et là aussi euh, ce qui est important euh, dans la montée en compétences c'est réduire le scope c'est pas, euh, pas se dire on va tout euh, commencer un peu partout euh, toutes les pages, on va toutes les optimiser d'un coup on va réduire le scope, nous on a pris par exemple pour commencer juste la home page et on s'est dit on, on va déjà essayer d'optimiser à fond cette home page et comprendre bah, voilà les enjeux et euh, notamment bah, les obstacles aussi euh, qu'on a eu par rapport à ces devs là oui, donc du coup, dans toute cette phase de montée en compétences, on, on s'est confronté à quatre obstacles euh, principaux. Tout d'abord, c'est notre organisation, comme Quentin l'a dit, on s'est organisé en FT, et c'est notamment un des gros éléments qui a changé entre 2014 et 2018. Avant, on avait une seule équipe Front qui, était, euh, qui, qui avait la compétence, la connaissance sur la Webperf, et quand on l'a éclaté dans différentes FT et qu'on a beaucoup grossi, en fait, on a perdu toutes ces compétences qui existaient euh, auparavant en interne. Donc, euh, c'est euh, essayer de réfléchir à euh, comment euh, refaire du lien en transverse, de. de parmi toutes ces feature teams qui fonctionnent sur leur périmètre, qui sont autonomes également dans leur monitoring, euh, et qui ont des applicatifs différents, donc avec des optimisations euh, potentiellement différentes à mettre en place sur chacune de ces équipes. De, le deuxième obstacle, du coup, pour euh, avoir cette vue transverse, c'était de faire prioriser le chantier. Donc là, c'était d'être bien sûr que la direction est en tête les enjeux, nos objectifs, nos ambitions, et du coup, qu'ils nous donne les moyens de les mettre en place. Donc ça, comment on a fait ben, En fait, on a cherché à prouver la valeur. Donc ça a été d'abord de fonctionner, comme l'a dit Quentin, sur un POC, sur la homepage, de façon assez ciblée, de montrer les gains qu'on avait en web perf, d'essayer de faire des corrélations avec le business. Donc c'est alors, on a trouvé un peu compliqué de dire x secondes égale x euros, mais par contre on a essayé de chercher des corrélations avec le taux d'abandon, par exemple sur la home page ou avec le taux de conversion, pour essayer de prouver cette valeur-là. Une deuxième façon aussi, on a essayé d'activer des leviers internes, on a notamment un hackathon en interne qui nous a permis de nous cibler vraiment sur des, des techniques innovantes, comme par exemple un service worker. On a essayé d'utiliser un service worker uniquement pour faire de la web webperf, voir si ça marchait ou pas, et ça nous a permis aussi de communiquer en grand sur la vitesse. Euh, un autre aspect également, c'était montrer, communiquer, et euh, du coup, ça, ça passait par ne serait-ce que montrer ce qu'un utilisateur voit en 3G, euh, potentiellement euh, au bout de 10 secondes, quand il voit toujours une page blanche, il bah, y a un souci. Et en fait, la plupart des gens regardent sur leur desktop au bureau avec une bonne connexion, donc c'est important de montrer à tout le monde ce que voient vraiment euh, les clients. Et enfin, le, le dernier obstacle auquel on s'est confronté, c'était les différents objectifs que pouvait avoir l'entreprise et qui, parfois, pouvaient sembler contradictoires avec ceux de la Webperf. La plupart des équipes, quand on allait les voir en leur disant qu'on voulait mettre en place des optimisations, vous voyez ça comme une contrainte, vous voyez ça comme une limitation. Ils voulaient intégrer des nouveaux partenaires. On en a parlé, je ne sais pas si vous étiez à la conf sur les sort parties, mais intégrer des partenaires, mettre en place des nouvelles fonctionnalités et... Le, nous, le choix qu'on s'est fait, c'est de faire aucun renoncement fonctionnel, de vraiment essayer de chercher le compromis pour leur montrer que euh, la Webperf, ça pouvait aussi leur servir. Je pense notamment, par exemple, à la pub euh, où, euh, comme c'est un, un partenaire, bah, le, ils voyaient vraiment ça comme une contrainte, qu'on allait les, les restreindre en leur disant bah, « En fait, quand vos clients ne voient pas la pub, ils ne peuvent pas cliquer dessus et donc vous perdez du business aussi ». Euh, essayer de charger par exemple des fonctionnalités au clic et pas euh, au début du chargement de la page lorsque c'était possible, et essayer de comme ça de trouver des compromis sur chacune des fonctionnalités qu'on voulait mettre en place sur le site. Du coup, là on est un peu euh, en train d'amorcer cette phase de, de maturité, de product, de, de se dire bah, on a réalisé Spock on a accumulé pas mal de connaissances nous dans l'accord team qu'on a monté. Comment on passe, passe à la phase d'après et comment on acculture l'ensemble des feature teams dans l'entreprise pour que ce ne soit pas un petit nombre qui ait la, la connaissance et qu'on pérennise le sujet dans, dans, dans l'entreprise. Donc le premier point, vraiment diffuser les bonnes pratiques au plus grand nombre, donc avoir un référentiel déjà de tout ce qu'on a fait, de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché pour pouvoir communiquer dessus. Euh, ce qu'on a trouvé vraiment essentiel aussi, c'était euh, faire faire, euh, de ne pas former simplement en faisant des présentations parce que ça ne fonctionnait pas vraiment. Tout le monde était là, bon, bah, ok, ouais, c'est super, euh, je suis complètement d'accord avec toi, mais je ne sais pas par où commencer et euh, je ne sais pas comment le faire prioriser. Du coup, on a organisé des journées euh, type euh, hackathon où on a vraiment pris les devs de chaque équipe, euh, et nous, euh, l'accord-team, plutôt en accompagnant, où on leur exposait les enjeux, ce qu'on voulait améliorer, et en leur disant, bah maintenant, allez-y, mettez les mains dans votre applicatif, et proposez-moi des optimisations. Et donc, on était vraiment plutôt en mode challenge sur les optimisations qui étaient choisies, ou euh, accompagnés pour prioriser une optimisation plutôt que l'autre, euh, et que vraiment, ce soit eux qui décident quoi faire, comment faire, et euh, pour qu'ils deviennent des ambassadeurs de la Webperf. Et enfin, la, la vision cible pour nous de, de cette phase de maturité, c'est vraiment que euh, les enjeux WebPerf soient intégrés au cycle de vie produit. Donc euh, on ne soit plus dans une phase de rattraper notre retard, mais que le monitoring soit utilisé par les FT de façon autonome. Que ce soit plus nous qui leur poussions des métriques et euh, des alertes quand il euh, y a des changements qui impactent la WebPerf et qu'à chaque sortie de fonctionnalité, il se pose la question de l'impact, et qu'en fait, on soit dans une logique continue, plutôt que d'une logique de rattrapage systématique de l'impact perf de telle ou telle mise en prod. Alors là, je vous décris un peu un monde idéal, et un monde qui fonctionne tout seul, mais... Du coup, quand on prend du recul, qu'on se rappelle de la phase 2014, comment s'assurer que, euh, que le sujet est pérenne en entreprise et comment, quand est-ce qu'on peut se dire que le sujet Webperf, le chantier qu'on avait amorcé, est vraiment fini et en fait, il n'est jamais fini. <rire> euh, en fait, là, quand, justement, quand on en a atteint cette phase de maturité et qu'on qu a obtenu bah, nos objectifs annuels, etc., tout le monde est content. Euh, mais en fait, c'est à partir de là aussi que ça va devenir compliqué, parce que c'est là, là où il faut pérenniser le sujet. Donc euh, là, il faut, il faut commencer à mettre en place bah, notamment du pilotage transverse. Euh, euh, ça veut dire être capable de s'alerter en fait en cas de dérive. Euh, nous, ce qu'on est en train de commencer à faire, bah, c'est déjà essayer de rationaliser un peu tous nos indicateurs. Et euh, euh, par exemple sur le tunnel de vente, on a autant d'équipes qu'il y a de, de pages sur le tunnel, et, euh, et donc euh, chacune aura ses objectifs de perf, mais on a aussi du coup des, des objectifs qui concatènent euh, l'ensemble des pages. Donc, euh, par exemple, une moyenne sur le speed index du tunnel de vente. Euh, on peut, on peut, après, on peut imaginer les mêmes choses sur euh, l'ensemble des pages SEO, euh, voilà, sur euh, la page d'après-vente. Donc, en, en tout cas, voilà, essayer de piloter ça de manière transverse, avoir euh, des KPI qui soient suivis avec des reportings. Euh, voilà. Et, euh, et l'autre chose, c'est aussi de créer et d'animer une communauté. Donc, ça veut dire... Euh, qu'il faut créer des, des cercles où justement, nous, on va dire, nos ambassadeurs dans chacune des équipes vont pouvoir faire de la veille, vont pouvoir échanger euh, et surtout avoir voilà, des, des rituels qui sont voilà, hebdo mensuels pour pouvoir sur ce, tout ça. Euh et donc, et une autre chose est, qui est très importante, c'est de veiller à l'intégration des partenaires. Donc là, c'est vraiment vigiler. Euh, ce qu'on avait vu justement quand on avait fait les benchmarks auprès des autres acteurs, c'est qu'ils euh, étaient euh, très stricts sur la phase de pré-contractualisation. Parce qu'en fait aujourd'hui la tendance c'est pas forcément à avoir des, des packages plus, plus légers et à avoir voilà, des choses qui sont optimisées pour la perf et du coup avec les partenaires il faut, il faut vraiment être strict en pré-contractualisation pour bah, poser voilà, nos exigences en termes d'intégration, en termes de, de poids euh, et euh, voilà, en termes d'impact perf, perf tout simplement sur les, sur les pages. Une autre chose aussi qui était faite, c'était par exemple que. Euh, alors, il y, y en a certains qui, carrément, ils, ils mettaient dans le contrat euh, qu'ils avaient le droit de couper euh, le partenaire s'ils si, euh, ils, euh, ils dépassaient en fait, un certain seuil de temps de, temps de latence. Et euh, donc là, en fait, bah, carrément, ils coupent pendant 4 minutes le truc et puis après, ils réactivent. Donc. Euh, le partenaire, voilà, ça, ça dépend des partenaires du coup euh, et de ce qu'on y gagne aussi. Mais, euh, mais par rapport à ça, ça peut être aussi un bon motivateur pour que les partenaires aussi euh, optimisent. Euh, nous, ce qu'on fait de notre côté, c'est qu'on a un process de... Donc on a un document qui s'appelle le plan d'assurance qualité, donc qui comprend des mesures euh, ben, au niveau de la qualité, euh, et dont une partie sur la Webperf. Et c'est quelque chose, c'est un avenant au contrat c'est quelque chose qu'on qu fait signer avant contractualisation avec nos partenaires. Et ça permet vraiment de, bah, de poser un peu toutes nos exigences et euh, de pouvoir suivre aussi, euh, et de prévoir aussi des sanctions et de suivre euh, au long terme bah, les performances de nos partenaires. Et donc euh, on arrive à la fin et donc pour résumer un peu tout ce qu'on a pu apprendre par rapport à cette phase de, de projet, bah déjà, c'est, euh, comme je l'ai dit, c'est être clair déjà sur le pourquoi. En fait, c'est hyper important parce que euh, on, on, a, on a pu en faire les frais, notamment par exemple sur la, la, la pose d'objectifs. Au début, on est tenté de prendre les, les, les métriques qui sont, euh, bah disons, euh, euh, que, que tout le monde prend, on va dire. Et en fait, il faut vraiment se poser la question par rapport à nous, qu'est-ce qui, qu qui est important. Et justement, bah, il faut s'adapter à son contexte, donc s'adapter par exemple par rapport à la taille de notre entreprise, parce que ce n'est pas, pas déconnant que euh, dans une très petite boîte, on ait juste euh, un développeur qui porte la webperf, mais on sait très bien que comme c'est petit, il y aura de l'échange et qu'il va quand même acculturer à sa manière. Euh, il y a aussi donc, tout ce qui est méthodologie, il faut se poser la question, est-ce qu'on est en agilité, est-ce qu'on est en cycle en V, est-ce que ça va avoir un impact dans la façon dont on va s'organiser et pousser nos, euh, nos optimisations Et donc quels sont les relais en fait, de validation aussi de, de nos optimisations -ce que, Comment fonctionne notre entreprise Est-ce que euh, les sujets techniques sont... Euh, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un pourcentage par sprint euh, qui est euh, sur euh, les sujets techniques Et dans ce cas-là, bah, comment on peut rentrer là-dedans euh, Donc voilà, il vraiment, faut vraiment se poser ces questions-là. Et euh, le, le dernier aspect aussi, euh, contextuel, c'est l'organisation. C'est qu'est-ce qui euh, apporte de l'argent, finalement, à l'entreprise <rire> Parce que c'est bien, bien de faire de la haute perf, mais il faut aussi que ça soit fait de façon intelligente et que euh, nos objectifs économiques, soit en cohérence avec les optimisations qu'on va faire. Si on va faire de la pub, on ne va pas se mettre une balle dans le pied et mettre de la pub en lazy-loading, <rire> à charger au bout de 20 secondes. Quoi. Euh, donc il voilà, y a ça à prendre en compte. Euh, donc ce que disait Mathilde aussi, c'est qu'il faut prouver la valeur, donc tester, euh, et souvent en webperf, on peut euh, appliquer des bonnes pratiques qui n'auront pas, pas forcément les résultats attendus par rapport à notre, à notre écosystème. Et donc il faut vraiment éprouver le truc. On peut tester en local, on peut tester en recette, tout ce qu'on veut, mais il faut tester et euh, prouver en fait, qu'il y a un résultat derrière, euh, au sein de notre écosystème, pour pouvoir le pousser. Euh, ensuite, bah, il faut... Aller dans le concret, il faut diffuser largement, donc ça c'est plutôt de la communication, euh, mais aussi rentrer dans le concret, parce que des presse ça suffit pas pour faire avancer les choses. Il faut faire adhérer et justement, euh, souvent les développeurs en fait ils sont, ils sont intéressés par le sujet, mais euh, ils ne savent pas forcément par où commencer. Et du coup, en leur euh, dégageant du temps justement pour leur faire faire un peu de dev. Bah déjà, ils savent par où ils, ils commencent en fait, et à partir de là, c'est eux qui vont être ambassadeurs de, de cette culture de web perf. Euh, et donc, le dernier euh, élément, c'est euh, donc l'intégration à la démarche euh, de validation, donc au cycle produit. Euh, donc là, il y, y a plusieurs façons de le faire. Hein. Ça peut être intégré aussi dans son CI, par exemple, euh, bah, des, des, des rapports de perf. Euh, en fait, le but, c'est euh, vraiment que le euh, à l'instar de, je sais pas, d'un test de non-régression, non <rire> euh, il faut vraiment faire, enfin, faut que la web en fait, ça rentre dans les, euh, dans, dans les, dans le système de validation en fait de nos fonctionnalités. Et donc, si on a vraiment tout ça, bah, je pense qu'on a, voilà, on un a, peu a, a fait le tour. A, je pense, c'est déjà pas mal. J'espère que vous avez appris, en tout cas, des, des choses. Et puis, on est ouvert si vous avez des questions et même. Euh, même plus tard, pour en nous contactant, pour qu'on partage sur comment vous, vous avez fait, etc. Voilà, merci. Merci. Question. C'était très intéressant, en tout cas, surtout de voir dans une, une organisation aussi grande que... Voyage SNCF, j'imagine ça doit être un peu compliqué, donc il euh, y a juste des petits points là, mais ça doit être euh, beaucoup plus compliqué que ce qu'on juste euh, impliquer largement et concrètement, hein, oui. j'imagine. <rire> Bonjour, j'aurais une question pour vous par rapport euh, à la performance globale du site. Il euh, y a un certain nombre de, de sujets sur lesquels vous avez le, le contrôle il y en a d'autres un peu moins, vous citiez les partenaires, comment vous arrivez en fait à trouver le bon équilibre entre à la fois les tags qu'on est obligé de rajouter sur les sites pour gérer ces partenaires et puis aussi ce qu'on est censé délivrer, la performance en l'occurrence En fait, on a vraiment fait au cas par cas. On s'est posé la question assez rapidement sur la home page parce que, évidemment, la home page a plein d'équipes différentes qui viennent déjà contribuer. Et donc, il y a plein de tags partenaires qui sont également posés sur la home page qui est notre page la plus visitée. Donc, on a regardé tous les tags un par un et on s'est posé la question de la fonctionnalité et de l'usage de nos clients de cette fonctionnalité-là. Donc, il y a certains tags qu'on a challengés sur est-ce qu'on en a vraiment besoin ou pas. Finalement, on n'en a quasiment pas enlevé, parce que la réponse est toujours oui. Mais après, il y a certains tags qui étaient appelés dès le début du chargement, mais qui étaient cliqués à 0,1%. Ben, en fait, on a dit non, ce n'est pas possible, on le charge qu'au clic. Euh, il y a certains, après, il y a eu certaines, par exemple la pub, on a mis en place des, une image floutée en attendant son chargement. On a essayé de trouver des techniques qui permettent d'améliorer nos sans enlever sans enlever la fonctionnalité. Du coup, moi, moi j'avais une question sur. Donc, merci pour le talk, c'était intéressant. Euh, sur l'aspect plus communication, euh, euh, à un moment, en fait, vous parliez de, de noter ce qui marche et ce qui ne marche pas, je crois. Euh, en termes d'outils, vous avez utilisé des, des, des outils de, enfin, je sais pas, Confluence, des choses comme ça, ou enfin, pour un peu genre logger, euh, euh, tout ce que vous, tout ce que vous toutes, les, toutes les expériences, en fait, les différentes expériences que vous aviez. Euh, non pas vraiment on a plutôt euh, utilisé euh, la com interne où nous nous-mêmes, euh, on a fait des présentations euh, dans ce qui ne marchait pas euh, c'était plutôt l'aspect technique et du coup on la communiqué plutôt euh, au moment des journées qu'on a fait avec les devs en disant "Ben voilà, il euh, y avait telle bonne pratique on l'a testé et finalement ça ne marchait pas donc il euh, ne faut pas hésiter de tester des, des solutions alternatives euh, après au, grand, au plus grand nombre euh, on va dire euh, tous les la boîte, en grand, on a plutôt communiqué sur ce qui fonctionnait. D'autres questions ouais, Une autre question plus sur l'aspect organisation, parce que du coup vous avez mis en place une core, une, une, une core team Webperf. Euh, le, le, le, disons que l'organisation le, avec les, les devs, Enfin, euh, je vois nous chez nous, on a euh, en fait, on a deux teams, une team front, une team back. Enfin, euh, l'idée de, de venir leur apporter en fait euh, du challenge sur justement des certains aspects euh, de la web perf me plaît bien. Par contre, euh, quel euh, quel type de compétences faut amener euh, dans ce cas-là euh, pour essayer justement de challenger un, un dev Bah en termes de compétences, bah forcément, c'est, enfin, tu veux dire, en termes de profil Ouais c'est ça, euh... plus en termes de profil, enfin, un, un... parce que tu challenge, vous challengez quoi, les... directement les devs Ou c'était un lead dev qui allait derrière répercuter ou... Non, c'était directement les devs, justement, euh... en gros, on est un... par team, on... on prend tous les devs front, et on... on les met tous autour de la table, et, euh... et en gros, on se fait une journée où... Euh... Alors on leur fait une, quand même une petite presse du sujet pour donner le contexte. On leur donne euh, les mesures qu'on a eues euh, avec nos divers outils. Euh, on leur dit aussi ce qu'on a fait lors du POC euh, sur la homepage. Tout ce qui marchait, tout ce qui est compliqué ou pas, euh, comment on l'a fait. Euh, et, et après, par rapport à ça, en fait, on les laisse assez libres. En fait. on, on leur dit, euh, bah voilà, on a, fait, on a fait telle chose. Et, euh, après, c'est eux qui se débrouillent. Enfin, en fait, le mieux, justement, c'est quand ils commencent à chercher, parce qu'une fois qu'ils essaient de chercher, bah, ils. En enfin, fait, enfin, vous, vous arrivez avec une sorte d'audit, quelque part. Oui, c'est ça. Oui. Euh, ouais. sur, sur des pages ou sur des choses comme ça, pour leur dire euh, sur telle page euh, ou telle, telle feature euh, prend du temps. Ou... Ouais. Oui, c'est ça. Et puis, euh, bah, tant qu'à faire, si on peut donner un peu de contexte, euh, c'est toujours bien, bah, par exemple, de dire voilà sur la page. Euh, pour générer son billet et en général c'est des gens qui sont en gare voilà donc on voit qu'on a beaucoup de responsifs, que... voilà donner un peu de contexte par rapport à l'expérience utilisateur en fait l'utilisation d'une fonctionnalité c'est intéressant aussi ça permet de motiver un peu aussi de se dire ah oui quand même c'est vrai que moi je me souviens la dernière fois j'étais en 3G en gare et j'ai galéré pour passer le portique <rire> donc voilà il y, y a des choses comme ça qui peuvent un peu de contexte qui peut qui peut aider et après bah, c'est plus euh c'est plus voilà, après il y a une aide technique aussi donc là ce qu'on est encore en train de monter mais on voulait faire un cookbook avec, euh, avec tous les, les bouts de code qu'on a utilisé, euh, toutes les bonnes pratiques euh, et on l'a mis sur un git en gros pour que plus tard justement les, tous les devs puissent collaborer et puis partager en fait les devs qu'ils ont fait Je rajouterais juste que tu parlais d'audit on l'a testé dans un premier temps de pousser bêtement et méchamment une optime à un dev et en fait il n'a pas implémenté de la bonne façon et ça n'a pas fait des gains de web perf Donc c'est pour ça que dans les journées on fait une petite analyse avant pour avoir sous le coup des optimisations à leur pousser si jamais vraiment ils sont perdus. mais On les laisse vraiment libres d'aller eux-mêmes trouver les optimisations. Ok, merci. Merci beaucoup. Euh, je crois qu'on s'arrête là pour les, pour les questions. Euh, ben, je, je crois qu'on peut vous applaudir parce que c'était très intéressant